Et toujours aussi discipliné ici, ça fait plaisir. Les jours passent et personne ne progresse. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Euh, je vais reprendre le rythme d'une par jour là, parce qu'en fait, euh, moi je l'avais senti venir hein, une par semaine, euh, je m'y tiens pas. Enfin, là, là, je l'ai fait deux fois, donc je m'y tiens, mais <rire> la deuxième n'est déjà pas sortie le bonjour parce que j'ai la flemme de la monter le jour même. Oh, il y a du monde, là. Enfin, mon nouvelle semaine, exceptionnellement. Ma semaine attaque un mardi. Semaine normale, euh... oui et non. Il y a une intoxication, je fais partie des élus au boulot. J'ai d'ailleurs une réunion jeudi et il y a une intoxication alimentaire ce midi. Euh, au repas de Noël, en plus. Donc, ça la fout mal. Donc, là, on est un peu en gestion de crise, surtout que je suis le... Si vous connaissiez mon physique, ça vous étonnerait pas, mais je suis le référent euh, restauration au bureau, <rire> donc euh... <rire> voilà, voilà, pas ouf le début de semaine, mais bon, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a que des vomis, on va voir de quoi elle en retourne. Voilà, ça va, il fait froid, mais je suis bien couvert et tout était plus ou moins sous le tuyau du chauffage en plus, donc je m'en sors bien, mais euh... c'est surtout qu'il fait sec et normalement dans la semaine, il neige. Et là, ça va pas être la même chanson. Jeudi je crois, je crois pardon. Et jeudi j'ai un... le secret central, le repas de Noël du rugby. Donc en plus on va faire plus d'aller-retour que d'habitude. On va croiser les wads, hein. priez pour moi s'il vous plaît pauvre pêcheur. Je prendrai peut-être la voiture pendant les fêtes. Enfin pendant les vacances. Moi je m'arrête pas, je bosse. Et euh, s'il si fait vraiment pas beau et qu'il n'y a vraiment pas grand monde, euh, il y aura peut-être pas de vidéo. Voilà. Je prendrai peut-être la voiture parce qu'on va éviter de faire les fortes têtes et de risquer de se foutre en l'air juste pour tourner une petite vidéo de 8 minutes, hein, vous m'en voudrez pas. Et puis je dis ça aussi bien, ça se trouve ça va être complètement bouché, je vais continuer la moto. Et en plus il fera pas trop mauvais, on va bien voir Au moins vous êtes prévenus si je m'absente quelques jours. je vous ai partagé en euh, post youtube puisque maintenant on peut faire des posts. Euh, un court métrage réalisé par Ben Blake, alors un court métrage c'est plus un vlog mais bon euh, c'est trop travaillé pour lui mettre cette simple étiquette c'est un vrai travail euh, de fond euh, de Ben Blake donc qui euh, est un motard euh, pas depuis très longtemps mais qui commence à être méga expérimenté au vu du nombre de bornes et de road trips qu'il a fait et à chaque fois il ressort, c'est des mini documentaires en fait de ses excursions Là, le dernier, il part en Roumanie et justement, il part avec tous les a priori qui viennent de vous monter en tête à la seconde où je vous l'ai dit. Euh... Et je vous en dis pas plus, regardez-le, ça dure euh, même pas 40 minutes. Euh... J'ai pris une claque et puis euh, sans vous dire qu'à la fin, euh, j'ai un l'impression qui me parlait les yeux dans les yeux. Donc bon, je vous le remets en fiche là, ici. Allez voir ça, dites-moi ce que vous en pensez après. Allez le voir après cette vidéo, évidemment. Ah, c'est moi le gore et eh, pardon mais bon il était un peu tard pour lui pour se rabattre mais c'est moi qui ai forcé, il avait mis son clignotant et tout, pardon pardon Ah ouais si je suis un fou semaine exceptionnelle On peut enfin savoir si je garde euh, cet attel Enfin notamment euh, si je garde ce qui se passe ensuite pour mon doigt Est-ce que c'est fini Est-ce qu'il est réparé Moi je pense pas Est-ce que je garde l'attelle, Est-ce qu'on opère Enfin voilà j'ai rendez-vous vendredi avec la chirurgienne Je vous emmène avec moi de toute façon qui est pour moi pauvre prêcheur <rire> pauvre pêcheur une nouvelle fois grosso modo plié putain plié, prier toute la semaine pour moi et moi je la ferme parce que de toute façon j'arrive pas à aligner deux syllabes sans faire de faute donc oh j'ai pris de l'eau oula Que paso, Del Paso non no, José. C'est blindé là, la vache Oh lui Il te manque un bout T'as une couronne qui a sauté, mon con Me dis pas qu'à tout hasard c'est parce qu'ils auraient fermé la sortie ici Non, ça j'aurais pas à ce point-là Pas du tout Et à ne pas reproduire chez vous, je suis un trou du cul professionnel donc je maîtrise ce geste. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça Il y a un truc absolument invisible au milieu de la route, là. Complète inconscience. conscience. aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça Mais. Ça c'est les camions Ben sans bâche qui arrivent à fond dans la montée et qui perdent la moitié de ce qui charge quoi. N'importe quoi. Allez nous y sommes, allons sonder un peu l'étendue des dégâts. Pas de périph' pour rentrer, pas dès le début en tout cas. Et là, il est censé neiger dans quelques minutes sur la région parisienne. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas. Quelqu'un a touché mon rétro. Je vais me battre. Ils ont déjà salé. Ah ouais, c'est du sérieux, là. La ah, vache. Ah oui, putain. Ah ouais, cela dit, ça pèle. Hein. Ça va geler partout, là. Faire gaffe. Ah ouais, toutes les traces par terre, là, c'est le sel. Ah, tu vois moi qui disais à mes collègues que dans Paris on n'était pas capable de prévenir mais que de, que de guérir Pour une fois ils ont pris les devants Ah oh bah oui, ça c'était une saleuse Vite je pense, étant donné la vitesse à laquelle elle est passée Alors que j'ai fait une bêtise, je suis pas allé assez loin. Si c'est bon. Bah si, parfait. Au bon, doute pas de toi mon petit. Roule, roule, reste ta route J'aurais pu rentrer à la salle d'avant, mais je sais pas comment on l'attrape euh, depuis le euh, itinéraire que je viens de prendre. Et alors là voilà. Pas vraiment dans mon habitude de ralentir aussitôt, mais étant donné les conditions. On va faire gaffe parce que si, enfin, la nuit là où il y a une plaque de verglas vaudra mieux être à 50 qu'à 80, même si ça sera quand même fatal. Du coup qu'il va être à 50 autant y rester con. <rire> Mauvais garçon. Oula mais qu'est-ce qu'il nous prépare encore J'aime pas trop beaucoup ça. Puis alors il y a des cônes partout et des mecs au bout, je vais être obligé de me mettre derrière les voitures. ça commence, il commence à fermer uniquement allez dégage encore un gros malin de la route et ben le avec les gants d'hiver et c'est là que tu vois qu'ils sont un peu dépassés ça te saisit la main cette histoire, il est censé faire mon on a regardé Oh, ils ont salé toute la région en fait Des endroits mieux que d'autres J'avais lu quelque part, je sais plus où Que le sel qu'on met sur la route C'est pas très très bon pour les pneus Ou les pneus ou la carrosserie, je sais plus Peut-être la carrosserie Ouais le sel pour la carrosserie Puisque les voitures en bord de mer Il est recommandé de pas les laisser dehors Je sais pas Bon de toute façon ce que j'ai trouvé comme réponse s'affiche à l'écran Donc euh... Cultivons-nous ensemble. Ça va surtout me défoncer les yeux donc je vais fermer ma visière en fait. Ça c'est une certitude, il n'y a pas besoin de le lire. Hein. Mettez-vous du sol dans l'œil, vous allez avoir une surprise. Vous avez passé un bon quart d'heure. Ah oui, il faut que je recommence à vous dire au revoir à partir d'ici, maintenant, parce qu'on repasse au jour le jour. Donc, euh, merci à ce contenu jusque-là, malgré le froid. Bonne nuit. Euh, quoi, Bonne soirée avant tout. Et puis, à euh, bah, demain.